Allez, la vague 13, on poursuit deux vaisseaux. Hein, on a vu dans la vidéo précédente le BSF 17. Et là, maintenant, on va conclure cette vague avec le Thai Silencer de Kylo Ren. Comme d'habitude, on regarde la macro, les cartes et puis ensuite les améliorations. C'est parti. Bon alors cet Ice Lancer, qu'est-ce qu'on en dit Bah déjà c'est un vaisseau qui est très très très aplati, vraiment très écrasé. Du coup j'ai préféré le filmer sur la tranche comme ça pour vous le montrer. Ça fait un peu, ça fait un peu voiture de course quoi, hein ça fait un peu Ferrari ou Lamborghini en fait. Et euh, ça donne un effet extrêmement racé, extrêmement agressif. Comme je vous l'avais dit euh, j'avais le sentiment quand on l'a en main, on a l'impression d'avoir en fait un, un arachnide quoi, une espèce d'araignée, une espèce de une espèce de bestiole un peu euh, un peu hors du temps. Bon, c'est un vaisseau qui est très véloce, qui est très agressif euh, et la pièce euh, elle lui rend totalement hommage en fait, j'étais pas vraiment fan de ce vaisseau, mais je dois quand même reconnaître que là euh, ils ont fait euh, ils ont vraiment fait du bon boulot. C'est une pièce qui a beaucoup de détails. La seule chose que je reproche un petit peu, c'est qu'au niveau de la verrière, ça aurait mérité un traitement un petit peu plus lumineux, un petit peu plus brillant. Je trouve que ça, il ça, n'y a pas assez de vernis. Bon, après, libre à vous de, de, de le rajouter, de le repeindre. Vous savez ce que j'en pense. Hein? Moi, je ne prends pas le risque de retoucher mon prépeint, d'autant plus que j'ai bien assez à peindre comme ça. Bon voilà, un vaisseau euh, qui a euh, 10 caractères, euh, son caractère, Et puis vous allez voir que c'est euh, dans le style manger-bouger Vous allez vite comprendre Allez, on regarde cette première carte donc euh, cette première carte euh, du TIE Silencer, Analyste de Seinar Janus, donc euh, c'est une carte, où vous pourriez en aligner plusieurs, hein. c'est pas une carte titre, c'est pas une carte nommée. Initiative 4, donc le TIE Silencer, qu'est-ce que ça nous donne Ça nous donne quand même du 3 en attaque, c'est quand même assez sympa. Du 3 en défense, ça ça commence à devenir un petit peu gênant. Du 4 en coque, c'est pas mal, et du 2 en bouclier. Voilà, au calme. Euh, au niveau de la barre euh, des pions, vous avez quand même concentration, vous avez ciblage, vous avez tonneau et vous avez euh, le mouvement supplémentaire. Donc ça commence vraiment, vraiment à faire beaucoup. Après, c'est un vaisseau qui se paye et qui se paye cher. Puisque la version que vous voyez là maintenant, elle ne coûte que 26, mais que la version top over the top avec Kylo Ren va quand même vous coûter 35. Alors, on a euh, cette deuxième version hein, qui euh, n'apporte pas euh, de gros changements si ce n'est de passer l'initiative du pilote à 6 euh, et puis de rajouter en fait dans la barre d'amélioration euh, la médaille. On va les présenter après les cartes. Voilà la première carte euh, pilote, hein, donc euh, le pilote d'essai Blackout. Avec une capacité de pilotage donc de 7, et lui qui commence donc à avoir une amélioration propre au pilote. Quand vous attaquez, si l'attaque est gênée, le défenseur lance 2 dés de défense en moins au lieu de 1. Donc là, ça commence vraiment à être embêtant. Donc c'est assez particulier parce que euh, là, c'est vous qui attaquez et c'est le défenseur qui, en fait, bien que l'attaque soit gênée, euh, va en subir les conséquences avec 2 dés de défense en moins. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est plutôt sympa. Tintin, le fameux Kylo Rent, hein. donc, uh, Kylo Ren, qui pour l'instant, le pauvre, euh, avait euh, les fesses vissées euh, dans sa navette, qu'on présentera un jour hein, sur cette page, vous allez voir, elle n'est pas diminue d'intérêt. Mais quand vous le vissez dans ce vaisseau-là avec une initiative de neuf, tout de suite, euh, c'est autre chose. Euh, donc euh, la capacité spéciale de Kylo Rent cette fois-ci, qui est en fait la même que euh, dans sa navette, c'est euh, la première fois que vous êtes touché par une attaque, a chaque tour, assigner la carte d'état, je vous montrerai le côté obscur à l'attaquant. Alors, qu'est-ce que c'est donc cette petite carte <rire> Préparez-vous. Alors, merci FFG d'avoir fait des cartes d'amélioration où à chaque fois qu'on doit euh, la lire, euh, il faut avoir lu euh, Proust ou, euh, ou The euh, Elles sont de plus en plus longues, ces petites cartes. Et donc c'est écrit de plus en plus petit. Et moi je suis vieux, donc j'ai du mal à lire. Allez, j'arrête de me plaindre. Alors, euh, quand cette carte est assignée, si elle n'est pas déjà en jeu, le joueur qui l'a assignée cherche une carte de dégâts avec le trait pilote dans le paquet de dégâts et peut la placer face visible sur cette carte. Puis, on mélange le paquet. Donc en gros, vous assignez cette carte à quelqu'un à l'issue... Euh, de, de, de la première attaque que celui-ci vous, vous fait hein. vous lui assignez cette carte vous allez chercher dans son paquet euh, une carte de dégâts pilote et puis vous la mettez sur cette carte-là que vous avez assignée et en fait, quand euh, cet attaquant va lui-même subir euh, des dégâts critiques durant une attaque euh, vous vous voyez assigner la carte de dégâts face visible qui a été choisie voilà du coup, pas de surprise, ça va toucher votre pilote. C'est le côté obscur de la force. Allez, c'est intéressant, mais bon, voilà, c'est pas le genre de carte, moi, qui me qui me, qui me me rend fou. Voilà ce qui va euh, commencer à nous faire prendre conscience de ce qu'est, en fait, ce TIE Silencer. Cette carte-là, je sais pas si je vais l'utiliser beaucoup aussi. Allez, c'est le Gambi des Astéroïdes. J'aime bien le Gambi des Astéroïdes. Euh, Assignez un marqueur d'évasion à votre vaisseau Pour chaque obstacle à portée 1 Pour un maximum de 2 marqueurs Donc en fait ce qu'on est en train de vous expliquer C'est que c'est vraiment un vaisseau Qui a tendance à se déplacer vite et bien Et que plus il se déplace vite et bien Là où les autres ont du mal Mieux il se porte en l'occurrence, plus vous aurez d'obstacles, plus ce vaisseau-là va se voir assigner des euh, des, des, des options d'évasion. Parce que bah, il va être difficile à toucher. Parce qu'en fait, c'est un vaisseau, le TIC Lancer qui se déplace très vite et très bien. Et c'est vraiment comme ça, en fait, qu'ils l'ont pensé dans FFG. Je pense qu'ils se sont appuyés sur la bande-annonce que l'on a vue. Où on voit le vaisseau virvolter dans tous les sens. Et euh, ils ont vraiment orienté le, le vaisseau dans ce sens-là. Euh, le brouilleur de censeur, qui est ici, hein, qui vaut 4. Quand vous quand vous défendez, excusez-moi, vous pouvez changer un résultat touche euh, de l'attaque en résultat œil. Bon bah ça euh, voilà, ça, ça, ça annule tout simplement une touche hein, pour peu que euh, en fait votre assaillant n'ait pas un moyen d'utiliser en fait cet œil pour autant. L'attaquant ne peut pas relancer le dé ainsi modifié. Voilà, ça vous fait toujours une touche de moins. C'est sympa, ça coûte 4, ça coûte un petit peu cher. Mais bon voilà, c'est une amélioration qui peut, être, qui peut être intéressante. Une amélioration qui est très intéressante, c'est euh, l'avant-garde du premier ordre. C'est une amélioration titre. Donc elle n'est euh, accessible que pour le Salander. Quand vous attaquez, si le défenseur est le seul vaisseau situé dans votre arc de tir à portée 1-3, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Elle n'est pas belle la vie Et en plus, il y a un effet qui se coule, quand vous défendez, vous pouvez défausser cette carte pour relancer tous vos dés de défense. Voilà, donc c'est une carte bicéphale, soit vous vous en servez en attaque, soit vous en servez une fois en défense, mais elle vous sert dans les deux cas, elle ne vaut que deux. franchement c'est donné. Là on voit l'autopropulseur. Bon, voilà, pareil, c'est une modification. Donc, euh, quand vous défendez, si vous êtes dans l'arc de tir de l'attaquant au-delà de la portée 2, et si vous êtes en dehors de son arc de tir, vous pouvez changer un de vos résultats vierges en résultat évasion. Vous ne pouvez vous équiper de cette carte que si vous avez l'icône de mouvement supplémentaire. Bon faut qu'il fasse beau, faut qu'il fasse 13 degrés, mais pas 14 degrés, ni 12 degrés. Il faut que vous soyez comme ceci, mais pas à l'envers, ou peut-être à l'endroit, mais pas... Vous savez ce que je pense de ces cartes-là. Voilà, bah, là, elle a le mérite d'exister, mais euh, la configuration, elle est tellement capillotractée que le nombre de fois, vous allez pouvoir vous en servir. Équipez-vous d'autres choses, hein, parce que là, franchement, euh, bon, voilà. C'est vraiment faire une carte pour faire une carte pour moi. Tant pis, je suis méchant, mais là, je ne vois pas trop l'intérêt. Le tracker de menaces, petit vaisseau uniquement. Alors là encore, hein, c'est du, du, du, Proust, du Proust à lire, hein, mais c'est sympa quand on fait des vidéos, vous, vous m'aidez. Avant, les cartes titres, c'était deux trucs, et puis là maintenant, on était tranquille. Là maintenant, c'est des trucs de plus en plus... De plus en plus dingue. Allez, on y va quand même, arrête de te plaindre. Quand un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir à portée 1-2 devient le vaisseau actif durant la phase de combat, ok vous pouvez dépenser votre acquisition de cible sur ce vaisseau pour effectuer une action gratuite d'accélération ou de tonneau si cette action figure dans votre barre d'action. Alors moi quand j'ai lu la carte je me suis dit chouette je vais pouvoir l'attaquer une fois avant et tout. Non en fait je peux juste faire un tonneau euh, en plus bon c'est quand même intéressant parce qu'en fait ça veut dire que si vous êtes attaqué euh, vous pouvez utiliser en fait le ciblage pour euh, tout de suite euh, peut-être sortir de son arc de tir euh, voilà c'est juste la traduction du fait que le Ticey Lancer il est pensé comme étant un vaisseau qui se déplace énormément euh, qui a énormément de vélocité de mouvement et, et qui a tendance à vous échapper dès que vous essayez de, de, de, de, vous, de vous approcher de lui ça reste cohérent c'est une carte qui est très cohérente avec le Ticey Lancer avant-dernière carte, le propulseur survitaminé. Waouh, ça je pense qu'on a vu une, une image hein, dans, le, dans la bande-annonce. On voit un chasseur X avec Spoden One qui a, un, qui a un gros réacteur et pfum, qui part. Bon bah voilà, apparemment euh, elle est aussi disponible pour, pour notre TIE Silencer. Elle est sympa. Hein, les marqueurs de stress ne vous empêchent pas d'effectuer des, des actions d'accélération ou de tonneau. Sauf si vous en avez au moins 3. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Vous pouvez vous cogner 3 stress avant que ça vous empêche de faire des tonneaux. Et Dieu sait qu'avec le Tai Chi vous serez super, super euh, intéressé par la possibilité de faire un, un, un tonneau de tolon. Euh, Puisqu'il fait partie euh, de votre cercle de mouvement. D'ailleurs, en parlant de cercle de mouvement... Euh, vous voyez que le cercle de mouvement du Taisy Lancer, il est vraiment impressionnant, il y a beaucoup beaucoup de verre et il y a guère justement que les euh, 180 qui vous créent du stress, euh, c'est un vaisseau qui va se déplacer jusqu'à 5, donc il va être assez rapide, vous allez traverser la table très vite, et en plus avec cette amélioration là, bah, que demander de plus, vos tonneaux, et eh ben ils vous feront euh, rien subir euh, au niveau du stress, enfin tout du moins, vous allez avoir du stress, mais vous pourrez continuer, continuer à les, à, les, à les faire quand même. Et avec tout le verre que vous avez, vous aurez toute l'occasion de vous retirer les jetons de stress. Donc, en gros, c'est un vaisseau qui va, qui va virevolter dans tous les sens. Allez, la dernière carte qu'on a déjà vue dans le, dans le chasseur, dans le bombardier, excusez-moi, BSF-17, c'est euh, l'optique avancée, hein, qui va euh, notamment vous permettre de, je vais la relire, parce que vous n'avez peut-être pas vu la vidéo d'avant, ça part bien. Euh, vous ne pouvez pas avoir plus d'un marqueur de concentration, et pendant la phase de dénouement, ne retirez pas votre de votre vaisseau votre marqueur de concentration inutilisé. L'intérêt ici, c'est de vous attribuer un marqueur de concentration. Et si vous êtes équipé de cette carte-là, eh si vous ne vous êtes pas servi de votre marqueur de concentration, et ça arrive quand même assez souvent... Eh ben, vous ne le perdez pas et vous le gardez pour la phase d'après et là par contre ça a vraiment du sens parce que vous vous retrouvez avec un vaisseau qui va pouvoir faire du ciblage pour pour la fois d'après, qui va pouvoir faire une action de mouvement supplémentaire pour la fois d'après qui va pouvoir faire un tonneau pour la phase d'après et malgré tout toujours conserver euh, sa concentration donc c'est vraiment vraiment super intéressant voilà pour ce island Lancer, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a convaincu que ce vaisseau bien caractère assez particulier, un graphisme assez particulier. Moi, je dois vous avouer qu'au début, j'étais assez réticent. Jusqu'au moment où j'ai fait l'unboxing et où j'ai eu la pièce en, entre les mains. Eh ben malgré tout, voilà, ça devient un incontournable. C'est clair. On a euh, enfin le pot d'abron euh, de l'Empire euh, de notre côté. Euh, là, on a un vaisseau avec une capacité de neuf quand il y a Kai Ren euh, avec des tonneaux, avec euh, qui virevolte dans tous les sens, qui attaque très dur et, et, et, et très fort. Bref, voilà, un incontournable des tables qui va peut-être qui va peut-être déséquilibrer euh, certains combats. Euh, voilà, on en a parlé dans le live, je vous laisse vous y reporter. Bon, le live est un peu de moins bonne qualité que cette vidéo-ci, pour peu qu'elle le soit. Mais allez voir, on a un peu discuté de tout ça et c'était c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la page, c'est pas déjà fait, là, hop, juste ici. Vous vous abonnez à la page, c'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook que l'on a ouvert. Ça nous permet d'échanger sur des sujets, soit X-Wing, soit Armada, soit autre chose. Si vous avez vraiment envie et que vous voulez vraiment me faire plaisir, vous pouvez faire un petit tour sur mon TV, ça me fera plaisir. Et sous la vidéo, vous déroulez, il y a des liens. Il y a notamment les liens de FFG et puis euh, le lien euh, du forum de Hitwing euh, auquel euh, auquel je me réfère assez régulièrement. Ils sont également présents sur Facebook. Je vous remercie tous, je vous souhaite de bons jeux et surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et avec le taille silencer, je peux vous dire que les poutrer, ça va ça va arriver plus que de raison. Allez, à très bientôt. Bye bye. Ciao.